Voilà ce qui tient lieu, si on pouvait entrer au voyez, là on se trouve. Donc le bloc administratif, qui est quasi inexistant. Les toilettes, il n'y en a pas. Il y a juste un petit... Vous savez qu'il faut que le bloc a le volume. Les salles de classe qui sont en tr... un nombre très insuffisant. Nous n'avons que deux salles de classe sur six. Il n'y a pas de bloc administratif. Sinon voilà ce qui tient lieu de bloc administratif. C'est une baraque. Dans laquelle on ne met rien en sécurité. L'autre problème, c'est le manque de toilettes. Nous n'avons pas de toilettes pour les élèves alors qu'il en fallait au moins trois blocs. Un pour les enseignants, un pour les filles et un pour les garçons. Il n'y a pratiquement rien. Il y a ces forages qu'on avait fait dans la cour mais qui jusqu'à présent ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'eau potable que... Pensez fort s'il vous plaît. Oh, pas d'eau potable pour le ravitaillement oui, des enfants. Il n'y a pas d'eau potable pour les mmh. enfants. Vous mmh. mmh. voyez comment l'école est ouverte mmh. à la route. Mmh. Il y a ce, la sécurité. Ce, la sécurité. un de sécurité qui oui. se pose, qui continue de se poser. Et donc là, on peut voir la prise de vue des salles de classe. Une salle de classe qui est utilisée mais qui est en mauvais état et deux salles de classe qui ont dû être détruites à cause de problèmes de sécurité que cela pouvait poser. L'association cherche aussi si les moyens sont disponibles à reconstruire les salles de classe. Et puis le bloc de salles de classe en contrebas Trois, les... salles de classe. Trois salles de classe à rénover, en, très mauvais, état, en oui. très mauvais état à rénover pour pouvoir être réutilisées dans de meilleures conditions. À la rentrée, nous étions obligés de refaire un mur à l'intérieur, une... qui, est... qui était très penché, oui. qui pouvait d'un moment à l'autre s'écrouler sur les enfants. Les parents étaient obligés, parce que vous connaissez, ce sont les parents qui font... Malgré que... On parle d'une école publique de... Mm -hmm. de... Non. Que ce de... sont les parents qui... Oui, ce sont eux qui payent les 5 mètres. Bien sûr. Les Je dis cinq... le seul envoyé ah, oui, par l'administration. Mmh. Les ce cinq sont le... autres sont à la charge des, des parents. parents. Donc ce sont oui. les parents qui construisent tout, tout l'établissement dans le bloc administratif. Là, supporte, là, oui. Toutes, Toutes les, les choses. Les à la voix de la communauté éducative de 102. Mmh. Je vous dis déjà merci mmh. d'avoir pensé à mmh. cette école. Nous comprenons que si un jour il y a quelque chose, ça sera nous mm. euh, quand je vous dis que l'état n'a pas envoyé fait beaucoup de choses à l'école ça, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien. Si vous regardez là derrière, vous allez voir des livres envoyés par l'état pour les lettres salles de classe et d'un bloc administratif. Nous nous trouvons comme ça dans le bloc administratif de l'école. Vous-même, vous voyez qu'on n'arrive pas à s'asseoir. Nous ne rêvons pas à nous asseoir dans le bloc administratif. Nous avons besoin d'un point d'eau potable qu'on peut utiliser à tout moment. Nous avons besoin de toilettes, au moins trois blocs. Un bloc pour les enseignants, un bloc pour les filles, un bloc pour les garçons. Voilà les principaux pour le personnel. Ça relève de l'administration. Sinon, le, les parents peuvent aussi savoir comment appuyer la hiérarchie pour qu'elle envoie des enseignants. Je ne sais pas. Vous êtes enseignant. Que, que, que, que font les parents Que font les <rire> problèmes qui sont à la charge des parents C'est-à-dire la réfection des bâtiments. À la rentrée, on a refait des salles de classe on a refait les tables bancassées. On a repeint, disons, pour repeindre le tableau, la voisine était dans le paquet minimum. Mais le diluant et autres, ça vient de part. Vous voyez que l'école a beaucoup de problèmes.